La prière Ho Oponopono est un rituel ancestral hawaïen qui permet de rétablir la paix en soi, de demander pardon et de se réconcilier avec nous-mêmes et avec les personnes qui ont pu nous blesser ou au contraire, que nous avons pu nous-mêmes blesser. L'ordre des phrases correspond à la véritable version de la prière Ho oponopono. Je t'aime Quand tu dis « je t'aime », tu t'adresses à la divinité en toi et tu te connectes à elle dans une énergie d'amour car c'est par l'énergie de l'amour que ton âme va pouvoir transmuter les énergies bloquées et les libérer. Je suis désolé. En disant « je suis désolé », tu reconnais avoir mal utilisé ton pouvoir créateur. Tu es désolé pour tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et qui se manifeste en problème envers toi-même ou bien envers autrui. Pardonne-moi s'il te plaît. En disant pardonne-moi s'il te plaît, tu fais l'offrande de tes pensées erronées. Tu donnes ainsi ton accord pour qu'elle soit corrigée. Merci. En disant merci, tu exprimes ta gratitude et tu montres ta confiance en la résolution du problème pour le plus grand bien de toutes les personnes impliquées. Je t'aime, je t'aime. Je suis désolée, je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, s'il te plaît. Merci, merci. Je t'aime, je t'aime. Je suis désolé, je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Pardonne-moi s'il te, Pardonne te plaît. Merci. Merci. Merci. Je t'aime. Je t'aime.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 Je t'aime. Je suis désolé je suis désolée. Pardonne-moi s'il te plaît. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci.